pu le remarquer, l'intro est un petit peu différente de d'habitude car pour la première fois sur la chaîne, je vais vraiment euh, m'écarter de mon sujet principal qui a toujours été les ânes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler chèvres. C'est vraiment une catégorie de vidéos que j'avais très envie de vous faire depuis un moment maintenant, ça me trottait dans la tête depuis euh, plus ou moins un an. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de Ressane, que je vous parle des ânes, de comment ils fonctionnent, que j'essaye euh, d'aider les propriétaires d'ânes à mieux comprendre leurs ânes et que j'essaye aussi bah, de détruire un petit peu euh, tous les clichés et les idées reçues qu'il y a autour de cet animal. Mais voilà, ça fait un petit moment maintenant que je me fais la réflexion qu'on manque cruellement de contenu euh, concernant les chèvres et plus précisément du contenu euh, pédagogique, éducatif, enfin vous voyez euh, ce que je peux déjà vous proposer moi dans mes séries tutos et conseils euh, par rapport aux ânes, bah ça avec les chèvres on n'a pas trop. Mais voilà j'avais quand même vraiment envie de vous proposer cette petite catégorie un peu à part de ce que je propose autour des ânes, donc évidemment ma chaîne reste principalement ciblée sur les ânes, mais voilà j'avais quand même envie euh, qu'il y ait quelque part sur Youtube un endroit qui parle un peu de chèvres, et c'est ainsi euh, qu'est née la caprinologie. Et pour cette première vidéo de cette toute nouvelle série, euh, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler vraiment d'un sujet euh, qui m'est très personnel, qui me tient vraiment à cœur. En tant que cavalière et propriétaire d'équidés, euh, je vois de plus en plus souvent ces derniers temps des cavaliers et des cavalières euh, propriétaires euh, d'équidés euh, qui souhaitent euh, prendre des chèvres dans leur pré avec leurs chevaux. Pour diverses raisons, ça peut être pour les aider à entretenir le terrain et à manger ce que les chevaux ne mangent pas, mais aussi tout simplement parce que c'est trop mignon. Et si, comme vous le savez, je suis euh, forcément la plus grande fan de ces petits troupeaux mixtes et euh, de la possibilité de mélanger comme ça les espèces, eh bien je me rends compte qu'on manque quand même cruellement d'informations sur ce que ça représente vraiment d'avoir des chèvres. Et tout particulièrement quand on a déjà des équidés, on peut avoir tendance à se dire que finalement ça va pas changer grand chose à notre quotidien. C'est faux <rire> J'ai moi-même été la première à penser qu'avoir une chèvre en plus des ânes, ça n'allait euh, pas changer grand chose à ma vie. Mais clairement, depuis que je suis euh, vraiment propriétaire à la maison, dans mon propre terrain, que je suis euh, autonome à 100% avec mes animaux, bah, je me rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors voilà, aujourd'hui cette vidéo elle est à destination de tous les propriétaires d'équidés euh, qui euh, auraient envie de rajouter des chèvres dans leur terrain avec leurs chevaux pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur tout ce qu'il va falloir prévoir. Le premier grand point euh, sur lequel je voudrais revenir, c'est l'alimentation. Et pour commencer, on va parler de diversité alimentaire. Car oui, euh, si les ânes et les chevaux peuvent globalement se contenter d'herbes, de paille et de foin. Euh, les chèvres, c'est un peu plus compliqué que ça. Elles ont vraiment besoin d'une grande diversité alimentaire. Elles ont besoin euh, d'arbustes, de buissons, de ronces. C'est vraiment quelque chose d'important pour elles. Elles ont vraiment besoin de se réguler comme ça, en mangeant vraiment euh, une grosse variété, une grosse diversité euh, de choses. Le deuxième point important, euh, c'est tout simplement le sens de leur tête euh, lors des repas. Je m'explique Lorsque des équidés, euh, chevaux, ânes, tout ce que vous voulez, euh, mangent, ils sont prévus pour manger la tête vers le bas. Ce sont vraiment des brouteurs, ils sont faits pour manger avec le nez au sol. Et bien pour les chèvres c'est l'inverse On revient d'ailleurs un peu sur la même chose que pour le point précédent, c'est que comme les chèvres ce sont des débroussailleuses, ils sont faits pour manger des arbustes, des buissons, plein de petits trucs comme ça, ils sont faits pour manger la tête en l'air et grignoter. Ce qui fait que c'est quand même vraiment recommandé de prévoir des systèmes de fourrage, de distribution de nourriture adaptés à tout le monde. Ici, pour le moment, je distribue mon foin euh, par terre, au sol, et ça convient super bien aux ânes. Mais les chefs, de leur côté, elles se couchent dedans. Mais là, ce que j'ai fait pour leur permettre d'être encore mieux, c'est que j'ai investi dans un filet à foin, et que je suis en train de voir comment je vais pouvoir euh, l'installer dans le pré, pour avoir euh, un point de distribution du fourrage où mes chefs pourront manger euh, la tête vers le haut. Autre point très important quand on parle alimentation, euh, ça va être tout simplement l'abreuvoir. Et ça, c'est un truc tout bête, mais euh, si je n'avais pas eu les chèvres, euh, je n'aurais pas pris l'abreuvoir que j'ai actuellement. J'aurais clairement opté pour un modèle beaucoup plus gros avec une beaucoup plus grosse contenance qui du coup a besoin d'être rempli beaucoup moins souvent. Enfin voilà, je trouve ça globalement plus pratique d'avoir un gros abreuvoir quand on a des équidés. Mais avec les chèvres, forcément si j'avais pris un abreuvoir aussi gros, elles n'auraient juste jamais pu y boire. Enfin le dernier point dans la catégorie alimentation, ça va être la pierre à sel et les minéraux. Car euh, oui, euh, tout comme nos chevaux et nos ânes, euh, les chèvres ont des besoins euh, en minéraux, mais euh, comme c'est une espèce différente, ces euh, besoins sont également différents. Donc si vous avez l'habitude de prendre des pierres à sel complémentées avec euh, d'autres minéraux, il faut vraiment faire attention de vérifier que cette pierre à sel est compatible avec les chèvres, car si une carence en minéraux c'est dangereux, l'inverse est tout aussi vrai. En règle générale, c'est spécifié quand même sur les pierres euh, à quelles espèces elles peuvent convenir. Mais du coup, voilà, ça pareil, c'est pas quelque chose de compliqué en soi, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et où il faut faire attention. On aborde maintenant la deuxième grande partie, euh, qui est celle du lieu de vie. Et ça, je pense que si vous nous suivez un peu, vous savez que c'est ce qui nous donne le plus de fil à retordre avec, évidemment, en premier point, tout en haut de la liste, les clôtures. Évidemment, tout ce qui est clôture pour chevaux, avec deux hauteurs de fil électrifiés, vous oubliez. D'une part, une chèvre, c'est petit, donc qui dit petit dit passe-partout, mais en plus, les chèvres, c'est vraiment les pros de l'évasion. Et ce qui est bien c'est que vraiment chacune a son style, donc on va avoir euh, celles qui sont expertes pour passer sous les clôtures, on va avoir celles qui sont expertes pour sauter par dessus, on va avoir euh, celles qui sont euh, douées pour passer à travers... Donc ici pour vous donner une idée, dans le pré d'été qui est quand même globalement assez bien encadré par des grosses haies, des buissons de ronces, des fougères, on a quand même toujours au minimum 4 hauteurs de fil. Donc 3 fils de fer qui sont en plus d'être plus économiques, qui sont surtout beaucoup plus efficaces et on garde quand même une hauteur de ruban tout en haut pour que ce soit plus facilement visible pour les loups. Et dans notre pré d'hiver qui est moins encadré, on arrive à... Au moins 6 fils, voire plus selon les endroits. Et enfin voilà ce qu'on a de plus sécurisé, c'est dans notre pré d'été euh, qui est donc à nous et où on peut euh, faire des clôtures permanentes. On a un côté du pré où il n'y a pas euh, de haie derrière, où c'est vraiment euh, pour ainsi dire ouvert sur le pré d'à côté. Et du coup là on a dégainé euh, la clôture ultime qui est je pense celle qui convient le mieux euh, pour avoir ses chèvres en sécurité. Et c'est tout simplement euh, du grillage à mouton. Sur lequel on a rajouté en plus, avec des longs isolateurs, euh, nos quatre hauteurs de fil électrique, comme pour tout le reste du pré. Et si ça peut paraître un peu extrémiste, et ben en fait euh, il faut au moins ça, et clairement aujourd'hui je considère que euh, c'est la seule partie de mon pré qui soit véritablement euh, sécurisée. Parce que même avec 4 ou 6 hauteurs de fil, une chèvre qui veut passer, elle passera. Ça peut être pour rejoindre le copain parti en balade, ça peut être juste pour aller brouter l'herbe à côté qui a l'air bien meilleure, et du coup forcément euh, les clôtures c'est vraiment... Euh, le point sur lequel, selon moi, il ne faut pas euh, essayer de faire des économies quand on a des chèvres. Un deuxième point qui est pour moi assez important aussi dans le lieu de vie des chèvres, ça va être d'avoir des points d'escalade. Les chèvres, ce sont vraiment euh, des grimpeuses, elles adorent, escalader, elles adorent, être en hauteur, c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui est important pour elles. Et du coup, clairement, un pré euh, tout plat, tout vide... Euh, elles peuvent vite s'ennuyer. Ça, pour moi, si on veut vraiment avoir des chèvres heureuses et bien chez elles, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, on va parler abri. Alors vous le savez un peu, si vous me connaissez bien, pour moi c'est impensable de laisser mes ânes dans un pré où il n'y a pas d'abri en dur. On l'a quand même fait il y a quelques années dans un pré d'hiver qu'on nous avait prêté mais c'était vraiment pas l'idéal. Et euh, j'avoue que clairement aujourd'hui je ne le recommencerai pas, je veux vraiment que mes ânes aient un vrai abri. Mais euh, je sais que ce n'est pas toujours le cas, que parfois euh, selon euh, le terrain on peut avoir des endroits où euh, il y a des abris naturels qui sont suffisants pour que les équidés soient quand même bien. Par contre, pour ce qui est des chèvres, un abri en dur artificiel, c'est plus que nécessaire et indispensable, c'est vraiment quelque chose d'important pour elles. Les chèvres vivent très mal les intempéries, elles détestent l'eau et je vois très bien avec les miennes que dès les premières gouttes de pluie, elles ont déjà toutes les deux disparu dans leur abri. Voilà. Même si vous avez, vous, vos chevaux qui s'en sortent très bien en s'abritant sous les arbres, pour les chèvres, il faudra impérativement prévoir de leur faire un abri en dur. Et enfin, le troisième et dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, ça va être le mode de vie. Et la première chose que les chèvres changent dans ma vie de propriétaire d'âne, c'est clairement euh, le travail des ânes, tout simplement. Les bêtises des chèvres impactent directement le travail des ânes, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause de ça. Notamment, je pense à tout simplement jouer en liberté dans le pré, c'est juste impensable à la maison. On a vraiment besoin d'avoir une carrière, un enclos de travail séparé pour pouvoir travailler les ânes. Et même la carrière ne suffit pas toujours, car si on revient au petit point sur les clôtures, vous savez qu'une chèvre qui veut passer, elle passera. C'est très compliqué pour moi de travailler les ânes en étant toute seule sans quelqu'un qui peut surveiller les chèvres pour éviter qu'elles ne rentrent quand elles en ont envie. Et puis enfin, euh, les bêtises des chèvres ont également énormément impacté nos sorties en balade. Car pareil, si vous nous suivez un peu, vous savez que j'ai eu plusieurs problèmes de fugue avec les chèvres. Et du coup, forcément, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de sortir avec les ânes, en sachant qu'à tout instant, euh, je peux avoir une chèvre qui s'échappe, qui apprend à passer les clôtures. Enfin, tout de suite, tout devient beaucoup plus compliqué. Et je peux pas euh, simplement sortir un âne pour le prendre en balade. Je peux pas simplement faire une séance à l'improviste. Ça demande toujours beaucoup plus d'organisation. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont choisi du coup d'emmener leurs chèvres en balade avec elles pour éviter qu'elles ne fuguent. Je pense notamment à Johanna de chez Feeling Equin. Moi, j'ai fait le choix inverse et euh, on ne sort presque plus en balade. Et du coup, au final, même sans prendre beaucoup de temps pour travailler mes chèvres, elles me demandent pas tant de temps que ça à ce niveau-là, Et bah, j'ai quand même pas la possibilité de travailler mes ânes autant que j'en aurais envie. Et enfin euh, mon dernier point ça va être euh, le logement, ça c'est normalement un problème que j'espère ne jamais avoir, mais au final on ne sait euh, jamais vraiment ce que l'avenir nous réserve et c'est une question euh, que je me suis posée il y a quelques années de ça. à l'époque où on ne trouvait pas de prêt euh, pour mettre les loups en hiver, que notre prêt d'été était euh, impraticable, la question s'est posée pour moi de mettre les ânes en pension, ce qui aurait clairement pu... Euh, me permettre de gagner un peu de temps pour trouver une solution, les ramener euh, dans un prêt plus proche de chez moi. En attendant, je sais qu'ils auraient été en sécurité entre de bonnes mains, mais euh, bah voilà, ça c'est possible si on a des équidés. Mais euh, trouver une pension qui accepte des chèvres, qui a des clôtures adaptées aux chèvres, qui a bah, tous les critères que j'ai euh, cités dans cette vidéo en fait. Autant quand on a uniquement des équidés, c'est quand même possible de se retourner en cas de grosse situation de crise, il y a des solutions qui existent mais quand on a plusieurs espèces comme ça et puis en plus chez moi vous savez qu'ils sont vraiment inséparables donc je peux pas euh, mettre mes chèvres dans le jardin de quelqu'un et mes ânes ailleurs ça ne marcherait pas. Et du coup bah, même si à l'époque euh, une pension ça aurait juste pu nous sauver la mise, bah c'était juste pas possible à cause des chèvres. En fait quand on a euh, des chèvres avec nos équidés on a juste plus le droit à l'erreur, on a plus d'autre choix que de se débrouiller par soi-même et euh, avec euh, nos propres terrains, d'être euh, autonomes parce que bah c'est plus compliqué d'avoir un plan B tout simplement. Et voilà, euh, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire à ce sujet là. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi euh, vous avez des chèvres, si elles vivent avec vos équidés, comment ça se passe euh, dites moi aussi si vous êtes content de cette nouvelle rubrique sur la chaîne, mon sujet principal ça reste les ânes, mais euh, voilà j'avais vraiment envie qu'il y ait quelque part sur Youtube euh, un endroit où ça parle un peu chèvre, comme ça n'existait pas, je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En tout cas moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo